Salut les rôlistes, on se retrouve pour la question numéro 18 de RPG The Day 2017 et la question est quel JDR avez-vous le plus joué dans votre vie Et bien là, euh, c'est pas dur, c'est Vampire la Mascarade et là, il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai joué des milliers d'heures. J'ai fait des, des tas de campagnes dès que j'ai connu des gens euh, dans le jeu de rôle, si c'est pas le premier jeu que je leur montrais, c'était le deuxième et on y passait très vite. Euh, j'ai un enthousiasme assez fou que vous connaissez pour, euh, pour le monde des ténèbres et principalement Vampire la Mascarade. Euh, donc sans hésitation, le jeu que j'ai le plus, plus, plus joué et vraiment loin devant les autres, euh, c'est Vampire la Mascarade. Euh, J'y ai joué énormément, je l'ai depuis... Euh, euh, je fais du depuis 15 ans, je l'ai depuis 13 ans. Euh, j'ai fait jouer dès que je l'ai eu et j'ai jamais cessé de le faire jouer et encore aujourd'hui euh, je fais des parties de Vampire. Et euh, voilà, là par exemple ça fait euh, peut-être deux ou trois mois que j'ai pas joué à Vampire, voilà, ça me manque, ça y est, il faut que je fasse du vampire. Tu veux pas jouer à Vampire avant Voilà pour euh, la question numéro 18 euh, de RPG Day 2017. Et on se retrouve dès demain pour la prochaine question. Ciao les rôlistes